On refait une FAQ. Voilà, avec vos différentes questions sur la chaîne. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va faire un peu plus cool cette fois-ci. On va faire une petite foire aux questions. On avait déjà fait ça. Lors du premier confinement, on avait fait ça en live. Et on reçoit de plus en plus de questions, ce qui est super cool. Et je voulais un peu répondre à certaines qui revenaient régulièrement. Parce qu'évidemment, j'essaie de répondre le plus possible. Parfois, c'est assez compliqué. Il euh, y a des gens qui aiment bien me vanner. Ça, ça me fait beaucoup rire, en tout cas, entre parenthèses. Donc voilà, c'est... C'est assez intéressant et j'ai envie de faire un peu ça avec vous, donc on va en décortiquer. On ne va pas en faire non plus de trop, je pense en faire 10, 15, un peu les questions qui reviennent de manière les plus courantes. On vous mettra les extraits de vidéos en dessous. Donc voilà, c'est parti, on s'abreuve. Ce n'est pas un placement produit, mais allez écouter ce groupe Lazuli, c'est très très bien. Donc comme ça, c'est parti. Alors, une dernière question qui était apparue, c'était sur la vidéo de nettoyer en profondeur avec de la vapeur. C'est madame Christelle Mouret qui avait posé la question. Peut-on nettoyer un canapé en cuir avec le steam mop Oui, mais pas trop fort. Il faut donc aller tout doucement avec le steam mop. Ça ne sert à rien de mettre beaucoup trop de vapeur. Parce que d'abord sur le cuir, si le cuir est de qualité, vous passez simplement dessus. En fait, outre le fait de nettoyer, vous allez enlever les taches peut être collées. Vous allez en fait surtout aussi le désinfecter à la vapeur, ce qui est relativement intéressant. Une question qui m'était arrivée sur la vidéo Conserve Maison, comment stériliser des bocaux au four, c'était EMMWR. Cette vidéo est irresponsable et dangereuse, tous les principes sanitaires de la stérilisation domestique sont ignorés, bafoués, le risque de botulisme n'est pas à ignorer, je trouve ça lamentable. Alors, je ne vais pas forcément euh, contredire ce monsieur s'il a eu des soucis, ou cette madame s'il a eu des soucis, simplement que nous, depuis des années, dans notre famille, on conserve comme cela, et nous n'avons perdu personne donc jusqu'à en tout cas du botulisme euh, ou en tout cas on n'a pas eu de problème de stérilisation. En tout cas, on conserve principalement nos sauces tomates comme ça. Et pour tout vous dire, alors aujourd'hui on en a fait encore il y a 48 heures, ça fonctionne super bien. Donc voilà, si vous avez des soucis, désolé, mais en tout cas voilà. pour ma part c'est une expérience familiale qui a permis de tourner cette vidéo. Alors il y avait une question de Saratseb1. Quelle recommandation pour une hotte au-dessus d'un piano gaz C'était pour une vidéo hôte à évacuation ou recyclage, que choisir Et c'était pendant en fait, les, les nouvelles de, de, du salon de la construction. Alors, il n'y a pas de hôte spécifique pour le gaz. En fait, Donc là, on ne parle pas de modèle évacuation ou, ou, ou recyclage. L'important, c'est qu'une hotte mise au-dessus d'un piano gaz, d'une part, doit être, si c'est possible, un peu plus large que le gaz, mais surtout au-delà de 65 cm des flammes. Donc, vous prenez votre plaque au gaz, vous prenez vos grilles et de là, vous comptez 65 cm minimum avant la hotte de cuisson. Pourquoi Pour d'abord, le risque simplement de feu, que ça vienne, euh, que ça vienne simplement mettre, mettre le feu à votre hotte. Si c'est à 70, 70 cm, 75 cm, 75 cm, aucun problème, mais pas en dessous de 65 cm entre les grilles. Et le, dessus de et le bas de votre hôte pour cela. Donc il n'y a pas de hôte particulière, sauf qu'elle doit être évidemment puissante et surtout bien raccordée. Dans la vidéo qui s'était comment bien utiliser les fonctions ou modes de cuisson de ce four, la vidéo où euh, j'ai l'air beaucoup trop fatigué d'ailleurs, il y avait Yassine Equis qui me posait la question « Bonjour, et la cuisson statique, elle est où ?» Euh, j'ai peut-être oublié d'expliquer dans les fours, donc euh, excellente remarque, en fait elle est presque dans tous les fours. Vous avez toujours une chaleur statique qui est une chaleur résistante, haute, résistance, basse, elle est presque prévue dans tous les fours, c'est donc la, on va dire la fonction numéro 1 qui est disponible. Et c'est vrai que je ne me suis pas arrêté, j'ai été un peu plus dans les fonctions, des fois peut-être un peu plus spécifiques, mais la chaleur statique elle est présente dans tous les fours. C'est d'ailleurs une chaleur que j'utilise beaucoup car elle est relativement silencieuse. Alors c'était une question de Frank Poole euh, sur euh, en fait ça testait alors c'est pour ça que de là, de là je vais répondre à beaucoup de choses sur la vidéo qu'on a fait avec Janine de Magimix et le robot il y a deux choses que je veux expliquer on teste le légendaire robot Magimix CS 5200 il y a eu en fait euh, là bas euh, il y a beaucoup de commentaires en fait on a remarqué et j'en ai même touché un mot pour vous dire au patron. Il savoir que, pour ceux qui ne le savent enfin, peut-être pas dans la vidéo ici, nous sommes un magasin situé en Belgique. Voilà. Et je peux vous assurer que nous, personnellement, en Belgique, le service Magimix, on a très très peu de soucis. C'est très bien suivi. Il faut savoir qu'on a un représentant qui est là, on connaît le patron qui s'appelle Peter, qui est vraiment un mec dynamique. On a également Brenda qui est là. Et donc, on a un service rapide et vraiment bien, bien fait au niveau belge. Mais apparemment, de temps en temps, en France, on voit qu'il y a... Des petits soucis. En fait, on a beaucoup de commentaires des fois de, de, de, de la France sur, euh, sur, les, sur les vidéos, mais en fait, ils nous demandent en fait comment faire pour les services après-vente. Le problème, c'est que voilà, le service après-vente français et belge n'est pas le même. Ce pas les mêmes stations de réparation. Il y a énormément de stations de réparation en France. Je sais, donc moi, j'en ai touché un mot au patron de Magimix. Je sais que c'est en cours pour améliorer effectivement la communication avec les clients, mais voilà. Et une deuxième chose, évidemment, si je pense que c'est la vidéo la plus commentée. Il est un fait certain que pour la vidéo Cook Expert qu'on a fait avec Janine, je n'ai pas su me taire dans cette vidéo. Et je m'en excuse pour les gens que j'ai dérangé pour la vidéo. Mais c'est vrai que j'ai énormément parlé. Je pense que je ne, re, je ne le referai plus. <rire> en tout cas, avec Janine oui. Mais plus parler autant dans une vidéo. Dans la vidéo « Comment prendre les mesures de sa cuisine ?» Conseil pour, pour faire sa cuisine équipée, qui est sortie il n'y a pas longtemps, la vidéo. Il y a une... Il y a quelqu'un qui nous suit depuis très longtemps et que je salue, qui s'appelle Thier Pabot, sur, le, sur la, la vidéo, qui nous demande est-ce qu'on installe des cuisines à Paris, est-ce qu'on installe des cuisines en France Oui, il faut savoir qu'on n'est pas très loin de la France ici, on a une petite centaine de kilomètres de la France, donc oui, on le fait, on a déjà installé aussi dans le nord de la France, c'est possible. Bon, évidemment, on ne sait pas faire des, immenses, des, des grandes distances, mais en tout cas, on a déjà installé en France, c'est tout à fait possible, oui. Et merci beaucoup Thier Pabot de nous suivre depuis aussi longtemps et de manière aussi assidue, ça fait vraiment plaisir. Et je vois d'ailleurs presque Presque tous vos commentaires. Alors, il y a... Euh, en tout cas, quand je lui ai fait la vidéo il y a un mois de cela, j'ai eu un commentaire sur utiliser des bons produits pour votre lave-vaisselle et j'ai eu un commentaire authentique de Serge Gasbourg. Voilà, le mieux de faire sa vaisselle comme dans le temps, à la main, etc. Il explique, euh, etc. Et il termine en disant ⁇ arnaque ⁇ alors, il euh, faut savoir que d'une part, effectivement, faire sa vaisselle à la main reste le système le plus économique qui soit. Maintenant, tout dépend de ce qu'on a envie de faire. Voilà, maintenant, je peux vous assurer qu'au niveau de la vaisselle qui tombe en panne, etc., dans les marques que moi je connais, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu vraiment de marque où il y a eu un, un calculateur qui permettait à l'appareil de tomber en panne. Cette fameuse idée du, du complot sur le, le temps de, de, où les électroménagers vont mourir depuis le temps que j'y vis, je ne pense pas. Par contre, je suis, ce que je suis certain, c'est qu'il y a malheureusement parfois des achats qui se font d'électroménagers à relativement bas prix et qui après 5-6 ans tombe en panne parce que ce n'était pas la destination de l'objet. Je vous donne un exemple. Il y, a, il y a des années de cela, je vendais à une école des... comment Des, des, des mixeurs à soupe. Voilà. Et euh, ils achetaient avant des mixeurs à soupe professionnels qui coûtaient bah, vraiment des gros trucs, etc. Et ils les avaient tenus 20-25 ans, voilà. et ils faisaient de la soupe tous les jours. Et un jour, ils disent, voilà, on va faire, plus faire comme ça, on va acheter des mixeurs à soupe d'une marque bon marché. Il dit, mais c'est pas normal, après un an, ça crame. Mais parce que ce n'est pas la destination du produit. Donc, à l'obsolescence programmée, je n'y pense pas encore. En tout cas, dans l'électroménager, je pense que ce n'est pas très présent. Après, tout dépend des marques qu'on décide de commercialiser. Donc, voilà, je ne pense pas que ce soit de l'arnaque. Après, si on a une mauvaise expérience, c'est difficile un peu des fois de passer au-dessus. Une vidéo qui a beaucoup fait réagir l'extracteur de jus, Angel. Évidemment, à la Ferrari, des extracteurs de jus. Il y avait une question de Fulvia Sochok s -O -C -C -O, pardon, si j'ai écorché le nom. Merci Thomas pour votre vidéo instructive, euh, je voudrais bientôt faire l'achat. Combien de, de temps avant de démonter et laver l'appareil Merci pour votre réponse. Alors, je pense que je le dis dans la vidéo, mais bon, la vidéo était assez longue. Donc, personnellement, je lave mon Angel chaque fois. Voilà. Chaque fois, je lave l'Angel. Et euh, betterave, carotte, tout ce qui est un colorant naturel, il faut le laver immédiatement, je le conseille. S'il vous plaît, ne laissez aucun extracteur de jus, ni aucune centrifugeuse, peu importe le prix. Avec des légumes, des fruits qui ont été mixés, les laissez dedans. Je le déconseille, franchement, lavez-le. Si vous le faites chaque fois, surtout en plus un Angel, c'est super rapide. Les vis sont en inox, vous le lavez, c'est super vite fait. Et franchement, j'ai rarement dû galérer à frotter. Une fois j'ai oublié, là j'ai galéré. Voilà, donc à chaque fois. Merci beaucoup en tout cas. Dans la vidéo où on parlait de la fonction fermentation dans votre four, j'avais une question de Julie Marilyn. Bonjour, à quelle température est effectuée la première pousse et combien de temps, idem pour la deuxième pousse Est-il nécessaire de couvrir la pain, à brioche avec, avec un linge Faut-il ajouter un bol d'eau Non, il ne faut pas ajouter un bol d'eau. Oui, je couvre avec un linge et un linge humide. J'ai chaque fois fait les pousses à, à 35 degrés, 35-40 degrés et chaque fois euh, entre 45 minutes et 1 heure. Après, des fois, je peux m'arrêter quand je vois qu'il a poussé une deuxième fois, mais voilà. La vidéo était beaucoup posée. La question était beaucoup posée aussi bien en vidéo qu'en magasin. Voilà. L'avantage en fait de faire une pousse dans un four, c'est surtout que vous ne devez pas trop la surveiller. Parce que si la pousse dans un environnement avec beaucoup de corin d'air, ça, ça peut rater. Vous le mettez dans votre four, c'est sécurisé. Il n'y a pas de souci, ça pousse bien. Et si vous laissez un peu plus de temps, vous laissez un peu plus de temps. Mais dans le fond, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. On garde une méthode traditionnelle. En évitant un risque de, de que ça ne pousse pas, peut-être à cause d'un courant d'air ou un événement extérieur. Merci en tout cas d'avoir posé la question. Dans une toute première vidéo qu'on avait fait, tout savoir sur les turbo brosses pour aspirateurs, j'avais eu un commentaire que j'avais gardé en fait, euh, Wasbou qui demandait ça doit s'enrouler dans les cheveux longs. Sachez que nous avons tourné d'ailleurs aujourd'hui une vidéo qui concerne le nettoyage des turbo brosses parce que oui, des animaux à poils longs ou des cheveux longs s'enrouler dans la turbo brosse et on doit entretenir sa turbo brosse. Donc en fait, je ne vous avais jamais répondu à ce bout, donc voilà, je le fais en direct avec vous, c'est que j'avais effectivement vu ce commentaire et j'avais prévu de retourner une vidéo qui expliquait le nettoyage d'une turbo brosse. Voilà, comme ça vous avez l'exemple et j'explique dans cette vidéo-là que, vous euh, savez qu'à la maison, euh, je, je suis marié et ma femme a les cheveux longs et j'ai deux petites filles qui ont également les cheveux longs. Donc on, on a des turbo brosses et, euh, et c'est pratique de les entretenir. Donc voilà, j'avais répondu à votre question un peu tard, mais j'ai répondu. « Peut-on réparer un micro-ondes qui fait des étincelles ?» euh, Donc en fait ça c'était une question, c'était la vidéo qui est à ce sujet-là. Et M. Tarek Alger m'avait posé la question, s'il vous plaît, l'eau fait-elle du mal à la plaque mica Alors on laisse sur une plaque mica pas stagner l'eau, par contre il faut de temps en temps la nettoyer. Donc un petit peu d'eau, ok avec une petite éponge, un tout petit peu d'eau savonneuse si vous avez envie, et vous la rincez, mais il ne faut pas laisser la plaque mica humide. Parce que sinon, les, les ondes du micro-ondes vont bombarder pour sécher cette eau, car en fait, les ondes d'un micro-ondes excitent les particules d'eau. Donc, il ne faut pas laisser de l'eau stagner sur la plaque mica il ne faut pas laisser la plaque mica humide, mais on n'a pas d'autre moyen de nettoyer qu'avec un tout petit peu d'eau. Donc voilà, on nettoie rapidement, on sèche et tout rentrera dans l'eau. Merci pour votre question, en tout cas. Alors, on avait en fait fait un déballage du nouveau robot e-compagnon XL gourmet, etc. Et j'avais une question de Maude Maude qui fait déjà quelques commentaires sur la chaîne. Merci beaucoup. Elle me posait la question c'est quoi la différence avec Monsieur Cuisine Alors je n'ai jamais utilisé le Monsieur Cuisine. Je sais simplement que le Monsieur Cuisine est vendu dans, dans les grandes surfaces euh, alimentaires. Donc voilà. Et dans un magasin particulier. Euh, donc en fait, la grande différence, je ne l'ai pas utilisé. La seule chose que je sais, c'est que le Compagnon, c'est ben, fabriqué en France. C'est suivi par une société. Monsieur, Monsieur Cuisine, je ne sais pas par qui c'est réparé, par qui c'est fabriqué, sincèrement. Donc voilà. Ne l'ayant pas utilisé je ne sais pas me prononcer sur monsieur cuisine mais si une fois je dois en tester un hein, voilà ce sera l'occasion à ce moment là de pouvoir faire la différence voilà merci à tous d'avoir suivi cette première petite foire aux questions un peu directes, je les ai prises dans directement dans les commentaires de la chaîne comme ça on a pu, on a pu voir ensemble si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me poser si vous aimez ce format vous nous demandez ça dans les commentaires on se permettra d'en retourner encore quelques uns tout dépend des questions et du temps qu'on a un petit peu pour y répondre N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser des commentaires, laisser des pouces, évidemment. Instagram, Facebook, pour nous suivre sur les réseaux sociaux, on publie très régulièrement. Et nouvellement, on a fait des petits podcasts pour prolonger l'expérience. Ok, on en a un qui sort régulièrement, on parle, on échange, on, on, on conseille, on déconseille, on, donne un, on parle un peu de nos passions. Donc voilà, on peut prolonger l'expérience ensemble. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao